Je travaille sur un chalutier en bois de 16 mètres. On traque principalement la langoustine et puis quand on est un peu en pénurie de langoustine, on cible la lotte, l'alimente un peu de merlu, quelques sols. C'est nos espaces principales. Mais la première chose, c'est la langoustine. À bord, on est à trois. On part à la journée. Quand les journées sont comme maintenant, bon, on est en saison de langoustine si on veut, parce que ce n'est pas une grosse saison, mais on est quand même en saison. Donc là, on part entre 2h et 4h du matin, et puis on rentre le soir, 17h, 17h30, euh, ramener notre pêche. Et si ce n'est pas suffisant, ben, on continue ou jusqu'à la nuit, ou ben, des fois on fait deux jours sur la langoustine, si ce n'est pas, pas rentable à la journée. Le métier n'est certainement plus aussi lucratif qu'il a été, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est un problème de ressources ou quoi, mais il euh, y a certains jours, où même maintenant, où on est en pleine saison et on ne trouve pas de langoustine. Quoi. On se trompe de secteur, parce qu'un secteur, ce n'est pas très grand, un secteur à langoustine. Et on peut passer la main aisément et à bout de deux heures à pêcher une seule case de langoustine alors que le copain d'à côté aura pêché 80 kg, 100 kg. C'est une saison qui, qui est difficile cette année. Je pense que pour les jeunes marins, ça risque d'être assez intéressant dans les années à venir parce qu'on sera de moins en moins. Donc des pêcheurs, il en faudra toujours, surtout des pêcheurs de frais, je pense que le, la, la pêche fraîche est valorisée, donc elle, se, elle va bien se vendre la pêche fraîche. Donc, euh, et puis il faut qu'il faut qu y ait des marins qui arrivent parce que c'est dommage de voir des ports s'éteindre comme ça. Donc, il faut à tout prix qu'on qu essaye de faire venir les jeunes à la pêche. On sait que c'est pas évident, mais euh, bon, tant bien que mal, on n'est pas encore si malheureux que ça. Mais bon, ça pourrait devenir meilleur euh, au fil des années parce que il euh, y aura moins de pêcheurs, donc automatiquement la ressource elle va revenir. Euh, on, on le pense, du moins elle va revenir de plus en plus, ça, ça va être meilleur de jour en jour. Quoi. Tout pêcheur de ma tranche d'âge, et même des plus jeunes, quand on, a, quand on est rentré dans la, dans la pêche avant tout je pense qu'on aimait la mer. Euh, Quelqu'un je pense qu'il vient faire la pêche sans aimer la mer, c'est pas la peine, c'est voué à l'échec. Donc nous avant tout je pense que c'est la mer, donc la première chose c'est ça, il faut aimer la mer, et après bah, bon, bah, c'est un métier comme un autre, À celui qui n'aime ça, il n'a pas l'impression que la journée euh, il y a des journées difficiles, mais bon, ce n'est pas, pas toujours un métier qui est dur non plus. C'est assez plaisant dans l'ensemble.